Et bien bonjour ouais, à tous, c'est Zenith, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Oui, c'est la version téléphone. Je l'ai craqué. Du coup je peux utiliser la manette. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je peux jouer la manette. Oh, bien. Euh, ah, ouais, attendez, je suis en créatif en fait. Et oui. Mais attends, c'est cheaté! Bah oui, bah je sais que c'est cheaté! Je suis pas débile! Hop, hop là! Voilà! Donc on va tester un peu la version mobile, même si là c'est comme si je joue à la version Switch. Euh, comment. On... Attends, quelle touche déjà pour poser les blocs? Ah, ok! C'est bon, je me souviens comment on pose des blocs. Non, parce que c'est pas les mêmes touches, voilà! J'appuie sur moins pour casser les blocs, hein. je vous le dis. Ah, D'ailleurs, j'ai un bon téléphone parce que là, le jeu il lag like pas du tout. Ouais, je suis sur téléphone, mais en fait, je vais vous dire un truc sur mon téléphone c'est que j'ai pas mon compte sur YouTube. C'est-à-dire, Comment tu vas faire pour sortir une vidéo bah, En fait, en quelque sorte, j'ai une clé USB. En quelque sorte, c'est pas vraiment en vrai, mais t'inquiète. C'est tout c'est pratiquement vrai. Quel abruti, j'ai fait ça j'ai que du gâchis en fait. Quand pour tourner la caméra c'est c'est bizarre. Mmh, mmh, mmh. Ouais moi je me barre sans le. T'as en hein. plus c'est marqué. C'est marqué droite, mais il faut que j'appuie sur, sur, sur le plus, euh, le moins de la manette euh, switch. Oui parce que. Ah je peux sauter comme ça aussi. Ah non mais je saute comme ça en fait. oui j'ai remis A oui j'ai mis à pour sauter Non, non. j'aurais plus plus qu'à cette version là de Minecraft J'ai une clé USB qui permet de mettre sur pas vraiment une clé USB tu m'as compris mais qui me permet de mettre Eh hey, oui j'ai pas un sneak Ah oui c'est vrai les points de vie on les voit que en bas Tu veux qu'on y aille dans le vide Non non non pas maintenant, surtout j'ai pas de bouffe en fait. Je viens de tomber, c'était une connerie. Il n'y a pas de temps du jeu, c'est bizarre. Peut-être en deux, Ouais. Je l'ai peut-être enlevé, je... je sais pas trop. Mais je peux installer des skins. Aussi, donc on y est. Ouais. Attends, là, là je peux faire une coupure avec ce logiciel de montage. Euh... Et voilà la vidéo. Voilà ah et ouais, voilà j'ai installé un skin donc c'est... voilà alors le même skin bon bref pour que j'ai le même skin que sur la console switch, il faut que j'installe la map et puis, tout. <rire> je suis installé. ah ouais ouais il faudrait j'installe la map euh, par des attractions, que là je prévois de faire les bonnes de pierre oui c'est de la pierre donc j'ai fait une épée en bois pour rien. J'ai gaspillé du bois. C'est ce que je peux dire. Alors, comment je fais pour jeter du coup Ça marche pas. Ça marche quand je suis un peu trop bête pour jeter. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends ce truc et je jette dans le vide. Et ouais. Et ouais, moi je suis comme ça. Par contre, je vais ranger mon, mon inventaire parce que là, c'est n'importe quoi. Après, pour avancer, ça va, mais pour tourner la caméra. Ça pour tourner la caméra, oh, qu'est-ce que c'est une lenteur Évidemment, <rire> je récupérais tout, c'est pas grave maintenant, je mets une autre touche pour, pour... j'aime bien me regarder, c'est bien. Non c'est, ah pour sauter, mais oui, mais oui, mais oui, pourtant je devrais avoir l'habitude, Ah non, non, là ça va, là ça va, j'arrive bien à tourner la caméra, et oui, c'est un meilleur écran, du coup ça marche plus bien. Ça marche bien mieux que sur, euh, vous savez là, sur mon ancien téléphone, ça marche bien, bien, ça marche trop bien sur ce téléphone, j'ai pas envie bon, changer. Vais... Peut-être pour faire les vidéos, je, je garderai celui-là, mais bon, pour les vidéos, les, autres, les vidéos là, pour ma Galaxy et compagnie, j'utiliserai un autre téléphone pour les captures, mais pour l'instant, non, c'est Y, c'est plus, bah oui. C'est différent de, oui, parce que, configuration ça marche pas totalement oh, le saut auto il va venir chiant parce que maintenant, je sais sauter oui parce que maintenant j'utilise les manettes c'est beaucoup plus simple que d'utiliser les trucs normal du coup alors alors ça fait 10 minutes qu'on est dans le ouais, c'est un bouton pas logique c'est pas grave on oh, a quand même ce bouton le moins ah ouais moi c'est pas bon par contre le bouton plus je vais le garder au cas où bim ouais bon, pas On a une autre touche pour taper une autre... non mais vraiment il nous faut une autre touche ça là ça était bien mais mais voilà il faudrait peut-être un peu de charbon que tu que t'en penses bizarre on avancer bon, euh, j'avance ah faut courir je me fais frapper là non non ah. ouais non mais moi je suis un peu bête aussi je vais faire les creepers ah oh, ouais avance ouais, Bah voilà, un créper il t'a fait exploser. Moi je regarde en bas pour voir mes points de vue, mais ils sont en haut en fait. J'ai totalement envie de m'attaquer à un zombie en bas. Ouais. Oh purée Normalement elle a vu la, la, la flèche. J'imagine pour manger c'est genre... Euh, attends. Ouais j'en étais sûr. Par contre, il y a trop de zombies. Au moins, les, les trucs pour changer les. Un ça marche. Hein. Ou non, mais je les prends en version APK, comme ça, je, je le paye pas le jeu. T'en as un caméra Merci. Avance, tu vas crever dès la première nuit. Ah, il y a un problème sur la manette et tout. Là, il y en a pas. Waouh, wow, je devrais pas jouer à ça. La journée. Non, mais je suis pas toi. de la bouffe en oh bah non bah je suis mort bon si je, je m'arrête dit que je m'arrête là et là voilà, je dis au revoir genre, avec mon jeu le skin envie à tous regarder cette vidéo jusqu'au bout je suis mort voilà donc on, on s'arrête là voilà je crois que je plus donc.